On change maintenant l'opération SOS avec la dame en rouge. Anne-Laure, qui a besoin d'aide ce soir C'est Nino, il a 33 ans, il habite Bruxelles et il regrette le manque d'accessibilité de certaines banques ING à Bruxelles pour les personnes à mobilité réduite. Non seulement le manque d'accessibilité de distributeurs d'argent extérieur, mais aussi parfois une signalétique qui n'est pas en concordance avec la réalité. Et Nino nous l'explique en plusieurs étapes. On se rend d'abord porte de Namur à Bruxelles sur la commune d'Ixelles distributeur ici le problème c'est qu'il y a à chaque fois une, une marche pour y arriver ou alors euh, le fait que le distributeur soit un peu plus encastré dans le mur qui ne permet pas d'y accéder facilement jusqu'au clavier de voir aussi l'écran correctement sans reflet etc. Ce ne sont pas des distributeurs accessibles en chaise roulante. Premièrement, ben, je ressens une, une exclusion de la société parce que je me dis que ce sont des distributeurs qui sont là pour les gens euh, de manière inclusive. Ça aurait dû être prévu pour tout le monde. Ensuite, je sais que Rome s'est pas fait en un jour et qu'il y a certains vieux distributeurs qui sont suis ben, d'une société qui n'a pas pensé à tout le monde à une certaine époque. Et puis après, ben, quand je vois ce nouveau distributeur qui lui est tout frais, tout neuf, ben, je me dis ben, mince qu'en 2018, on n'a pas pensé à nous. Et ça, ça me choque. Je suis assez choqué, en colère contre ce genre de société qui ne pense pas à tous ses clients, parce que je fais partie des clients, donc je paye aussi d'un service comme tout le monde. Je cherche un mot politiquement correct parce que le distributeur, il est un peu foutage de... Je ne sais pas comment on dit foutage de... tronche. De, de tronche, voilà, je cherchais un mot politiquement correct. C'est dingue parce qu'on est en 2018 et que les PMR, donc personnes à mobilité réduite, c'est dans certains pays une top priorité. Là, bien apparemment sûr. pas. Et chez nous, pas. Et surtout, on ne comprend pas. Alors, Nino fait très bien la nuance. Il dit, quand c'est un ancien bâtiment, qu'il n'y a pas de travaux prévus, etc., on peut encore accepter que ça n'ait pas été dans les priorités, bien que... Voilà. Oui. c'est pas toujours... Euh, on pourrait éventuellement... On pourrait éventuellement. Voilà. Mais quand on décide dans une agence de faire des travaux, d'abord c'est la loi, on doit s'en se, remettre au RRU, au règlement régional d'urbanisme qui prévoit justement l'accessibilité de la banque, mais aussi dans, dans le cas ici d'un distributeur aux personnes à mobilité réduite. On va y revenir parce que c'est une vraie infraction, mmh. on va revenir là-dessus. Mais d'abord, deuxième étape, on a été dans une deuxième agence ING, cette fois-ci on est à Mérode et c'est toujours Nino qui nous explique le problème. Alors on est à Mérode dans une agence euh, ING, enfin pas encore dedans forcément parce que j'ai des soucis d'accessibilité au niveau des euh, marches euh, d'escalier, il y a deux marches ici qui ne me permettent pas d'arriver jusqu'à jusqu la porte, voire même de me signaler en fait. Il n'y a pas de sonnette ou de numéro de téléphone ou quoi que ce soit que je puisse faire pour me signaler. Allez. Il soient propriétaires ou pas, c'est souvent l'excuse, hein, on n'est que locataire. Il y a moyen de mettre des choses en place. Par exemple un plan incliné, que ce soit fait par des professionnels, évidemment que ce plan incliné ne gêne pas d'autres personnes, euh, que ce soit fait dans les règles de l'art. Et alors évidemment, bah, qu'on communique correctement. Là pour le moment, pour moi, c'est pas une, ag une agence accessible, il ne faut pas communiquer euh, là-dessus. C'est un peu trop facile de faire du handy washing. On dit qu'on fait des choses pour euh, ces gens-là. Au final quand on est là bah, pratiquement on peut pas rentrer dedans. Voilà, suite à ces explications de Nino, on a contacté l'urbanisme des communes d'Ixelles et d'Etorbeck pour savoir ce que devait ou ce que pouvait mmh. faire ING pour rendre ces agences plus accessibles. Nino, bonjour. bonjour. Je vous présente Caroline. Enchantée. On lui a un petit peu expliqué ce qui se passait ici avec la banque ING. Et Caroline, vous avez relevé deux infractions à l'urbanisme. Tout à fait. Donc la première est par rapport à la façade. Donc ils ont entamé les travaux sans avoir introduit de permis. Et deuxièmement, au niveau des distributeurs, ils ne respectent pas la réglementation régionale d'urbanisme parce qu'il n'y a pas au moins un distributeur accessible aux personnes PMR comme vous. Que risque ING dans ce cas-ci Comment ça va se passer Une fois que le courrier d'avertissement a maintenant été envoyé, il y a un délai de 30 jours pour faire la mise en demeure et faire un procès verbal qui sera envoyé aux fonctionnaires sanctionnateurs régional et au parquet. Oui. Ceux-ci peuvent alors euh, mettre une amende qui va de 250 euros à 100 000 euros. Bon alors Nino, qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit bon, J'espère que la commune continuera à être attentive bah, au, au permis d'urbanisme suivant et au, au contrôle parce qu'il y a l'accessibilité des banques mais il y a l'accessibilité de, de plein d'autres bâtiments aussi à, à vérifier. Alors Alice, ici on voit clairement que la banque nous dit que les personnes à mobilité réduite peuvent y accéder avec aide. Vous constatez comme moi en effet, il y a des marches. Alors il faut savoir euh, que le domaine public est limité à la petite bordure ici. Mm -hmm. Donc la commune ou la région ne sont pas compétents pour créer cet accès. Par contre, en ce qui concerne les marches, elles sont en domaine privatif d'ING et mm -hmm. moyennant euh, demande de permis d'urbanisme, il n'y a aucun souci à aménager une rampe qui soit conforme à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Donc il y a un truc qui est très clair, c'est qu'on ne peut pas accuser la commune en disant « c'est de leur faute » puisque l'urbanisme ne bloque pas dans ce cas-là. Alors l'urbanisme des deux côtés, ils sont vraiment de bonne volonté. Par contre, ils ont manqué évidemment de vigilance ouais, ouais, ouais. parce qu'il y a un permis d'urbanisme du côté d'ING qui n'a pas été demandé. Donc ING est clairement en infraction pour deux raisons. Ils n'ont pas demandé le permis d'urbanisme mmh. et puis comme ils n'ont pas, le... pas demandé le permis, ils ne se sont pas non plus mis en règle par rapport au, euh, au règlement régional d'urbanisme qui nécessite qui oblige à installer au moins un distributeur accessible aux personnes à mobilité réduite. Alors, Donc ils sont en dit... infraction et ils vont ouais. recevoir un avertissement par écrit de la part du service urbanisme de... Il faut être de bon compte quand même, parole aux accusés, ceux qui sont en enfin, situation d'accusés, ouais. ces paroles à ING, et comment ils réagissent Alors on leur a tout de suite envoyé un mail en demandant une interview, évidemment, en expliquant la situation. Ils ont refusé notre demande ah, d'interview. Ouais. Par contre, ils ont réagi par mail en se justifiant, en expliquant par exemple que ces distributeurs extérieurs en forme d'entonnoir, c'était pour privilégier la sécurité des clients. Pourquoi eh bien, Parce qu'ils ont été victimes d'attaques à la voiture Bélier et que cette forme d'entonnoir protégerait les clients de ça. Je trouve qu'il y a un petit peu de ouais, mauvaise ouais. foi là derrière. Alors j'ai quand même décidé ouais. d'appeler ING. On a filmé cet entretien mmh. et je vous propose d'écouter leurs arguments. On ne le fait clairement pas en disant que les personnes à mobilité réduite sont moins importantes, mais on le dit parce qu'on se... on choisit ici. La sécurité, et la, oui, la, la sécurité de nos clients et de nos distributeurs et agents euh, dans certaines cas. Oui, enfin, surtout dans ce cas-ci, permettez-moi de le dire, la sécurité de la banque, parce qu'on attaque rarement avec une oui. voiture bélier un distributeur quand il y a une personne devant. Donc c'est surtout la banque que vous protégez à travers ce style de distributeur. Ça c'est votre interprétation des choses, je, je ne suis pas d'accord avec ça. Sachez que le de victoire que s'il le remplace avant fin novembre. Et alors il y avait l'autre volet qui était toutes les infractions relevées par l'urbanisme. Oh, apparemment, ils apprenaient Quand ah. on les a prévenus par téléphone et par mail, ils apprenaient qu'ils étaient en infraction du côté d'ING. Ça semble difficile à croire. Ils apprenaient ou ils semblaient en apprendre, peu importe, mais donc les distributeurs vont changer. Oui, fin novembre, on nous a promis que du côté de la porte de Namur, les distributeurs allaient changer. Tous ces distributeurs en forme d'entonnoir, vous l'avez compris. Autre petite victoire, euh, sur une autre agence, la signalétique n'était pas tout à fait correcte. Ça, c'était Gare du Nord et ils allaient aussi changer la signalétique. Bon, apparemment, notre intervention a quand même fait un petit peu bouger les choses chez ING. On espère que le mouvement va se poursuivre. Il faut demander au principal intéressé, puisque Nino nous a euh, rejoint pour commenter la réaction d'ING. Bonsoir, Nino. Bonsoir. Merci euh, d'être là. Donc Vous avez vu. Oui, mais... Enfin, on va virer le truc en entonnoir. Vous faites bien la va... réponse <rire> d'ING. Oui, vous travailler avec le Je me rends compte en faisant ça qu'ils ne m'engageront jamais. C'est une erreur fondamentale. Ça vous va comme réponse ou c'est quand même un peu chiche On va remplacer le distributeur incriminé, là, en entonnoir. C'est un peu dommage. Ce qui me satisferait plus, ce serait qu'il y ait une réelle politique d'accessibilité, ce qui apparemment pas le cas. C'est un, un métier qui est nécessaire, euh, l'accessibilité pour que ce soit fait euh, bah, correctement, tout simplement. Et l'argument la sécurité, ce qu'ils disent oui, mais la sécurité, là on est dans l'entonnoir, très protégé. Vous entendez ça sur ce distributeur-là ou pas du tout J'entends qu'on pense à la sécurité, mais je suis étonné qu'on passe autant de temps et d'énergie à faire ce genre de choses pour certains sujets qu'on ne pense pas bah, à tous et à le faire correctement. C'est un peu triste de leur part et pas très malin parce qu'ils vont perdre de l'argent à devoir tout recommencer. Ouais, Nino, ils nous ont aussi signalé par mail qu'à hein, on a vu qu'il manquait une rampe, ils allaient demander au Propriétaire, s'ils pouvaient installer éventuellement une rampe pour permettre aux personnes à mobilité réduite d'arriver jusqu'à la banque. Vous parlez d'handy washing, j'aime bien ce terme, on parle de health washing quand les marques veulent redorer leur image par rapport à la santé, de green washing quand il s'agit de l'environnement Andy Washing, c'est vraiment à ça qu'on a on Dans ce cas-là, c'est un peu le cas, parce que mettre un logo, euh, l'agence est accessible en toute autonomie euh, devant une agence qui présente une marge de 20 cm, bah, premièrement c'est faux. En plus, la personne qui va se renseigner, qui va arriver sur place, bah, va se prendre une claque dans la figure, parce qu'elle va se dire, bah, en fait, on se moque de, de qui Et même remplacer ce logo, comme ils vont le faire, par un logo accessible avec aide, bah, on ne peut on pas peut. aider, par exemple, une personne en chaise volante électrique qui, qui va peser avec sa chaise de 300 kg. On ne on pourra pas l'aider, donc c'est faux de dire ça. Ah, Est-ce qu'il y a d'autres banques qui sont bons élèves? parce que là on s'est concentré sur ING euh, bah, à votre demande avec des exemples concrets. Est-ce que les autres pense un petit peu plus, ou c'est le même topo, les Fortis, les, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je les cite tous, oh, Berfus, alors, les euh, Belfus, oui, les KBC, les KBC, les KBC. Pensez à changer de banque par exemple. <rire> ah, bah, c'est autres... une option en effet, on va, on va y réfléchir. <rire> et les et autres ça, banques, ça, bah, alors, alors, en, en effet, oui, il ou y a une banque notamment, je ne connais pas, je n'ai pas fait l'étude de marché sur les autres, mais il y a une banque Fortis, BNP, euh, Paribas Fortis, qui elle, euh, justement, a fait une réelle politique d'accessibilité, se fait conseiller par des experts, et lorsque la banque n'est pas encore accessible, ils travaillent à accessibiliser leur banque, lorsqu'elle n'est pas encore, ils communiquent correctement dessus, donc on sait à quelle sauce on va se faire manger à ce moment-là. Bon, on accumule des petites victoires, je le dis avec beaucoup de modestie ce soir, donc il y a la viande de brousse où les autorités enquêtent, et il y a ING qui va changer son distributeur en novembre. Merci Nino d'avoir attiré notre attention sur le scandale, parce que c'est un vrai scandale d'accessibilité pour, euh, pour les PMR. J'attire votre attention.